Chapitre 36. 3. Quand je les aperçus, j'élevai ma voix et, louai le jugement qui avait formé ses corps lumineux et resplendissants, afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns les autres les merveilles et sa puissance, qu'ils glorifiassent les labeurs divins de ses mains et afin qu'ils le louassent à tout jamais.